Alors, je redis euh, euh, les infos du jour. Euh, la matière, c'est la liberté. La matière, c'est notre, euh, notre seul espace de liberté. Pour nous. Vraiment. Et c'est la seule sphère où on peut être autonome. Parce qu'on peut décider de devenir euh, plombier si on le souhaite, de se retirer dans la montagne et de construire sa maison ou sa yourte. On peut choisir d'être thérapeute, on peut choisir d'être sage-femme. On peut choisir de construire, de, de, de, de devenir papa, maman, de construire une, un foyer. Et on se freine. On se freine pour, pour trouver le bonheur. Alors que l'information que, que, que me renvoie le silence, c'est que clairement, on ne se freinera jamais à exprimer sa liberté. On sera au contraire à, à 200 à l'heure en moto sur l'autoroute. Et on aura l'autoroute pour nous. Et à aucun moment, on ne, personne ne nous freine à part nous-mêmes. Personne. Retiens bien ça. Personne, Personne ne te freine, personne ne me freine. Je n'ai qu'est-ce que je vibre. Et quand je pose ces mots dans la structure, je sens la, la tension, donc la vibration monter. C'est... Euh... Oui, c'est normal que ce soit beau, Mariella. Parce que d'une, ça ne vient pas de moi. Et... Mais que je me fais l'émissaire de, de ce silence qui contient toutes les informations. Je me fais... Je me fais ce porte-voix-là. Je m'octroie ce rôle. Alors pourquoi est-ce que chacun d'entre vous et chacune d'entre vous ne prendrait pas cette place-là à votre manière, avec vos outils, avec vos préférences Qu'est-ce qui fait que vous ne prenez pas le pouvoir Et où est-ce que vous prenez le pouvoir De quelle manière est-ce que tu prends le pouvoir dans ta vie Est-ce que ce pouvoir se limite à un verre d'eau ou est-ce que tu choisis comme comme air de jeu un océan entier et voilà le choix voilà le choix ultime. la liberté, l'autonomie et la matière sont un océan un film d'expérience. Tu peux choisir de changer comme ça. On peut tout choisir. On peut tout rejeter, on peut tout accepter. Parce qu'on est les maîtres à bord. Ouais, avec ça, la vibration, elle est au top. Euh... Donc n'oubliez pas, à partir... De alors je vais vous dire précisément les, euh, les dates le 26 avril dimanche 26 avril j'ai pas encore l'heure le premier atelier en ligne sur la loi d'attraction le le dimanche 31 mai atelier en ligne sur les 5 blessures de l'âme. Il y en aura d'autres. Je vous invite, euh, je n'ai pas encore canalisé, les, euh, canalisé les, euh, les autres, les thématiques des autres. Mais en tout cas, allez voir sur mon site internet, il y a une nouvelle rubrique nommée calendrier 2020. C'est un 5 -ca calendrier Gmail que j'ai mis en, en partage public. Et là, à partir du coup d'avril 2020, parce qu'en Mars, je prévois rien. Mars, est dédié à moi. Il euh, y a un stage à la charité sur Loire. Un, un stage authentic, authenticité d'être soi. Où là, c'est un stage euh, orienté vers aller explorer totalement... Euh, comment je pourrais dire ça euh, L'authenticité d'être... Ce stage-là est dédié à guérir ce qui est prioritaire en soi. Au niveau collectif, individuel. Il euh, n'y a pas de technique, de protocole, mais simplement une mise à nu de l'énergie du groupe, comme je le fais maintenant. Sauf que dans ce stage-là, tout le monde va participer. C'est exactement comme dans ma formation en ligne. J'apprends aux autres à reprendre leur pouvoir. Ou plutôt, je suis, je fais, je laisse passer la lumière en moi pour que les autres voient qu'ils ont le pouvoir. Comment je le fais à travers des jeux C'est très simple. C'est très facile. Demandez aux personnes, euh, aux, aux, aux personnes qui font, euh, qui font la, la formation. Sandrine ou autre. C'est euh, quelque chose de très, très simple. Reprendre son pouvoir. Et du coup, ce qui est magnifique dans ce stage, c'est que, dans ce stage, que euh, plus il y a de personnes pour contempler, pour, euh, plus il y a de personnes pour me dire qui je suis, et plus je me laisse... Euh, ensemencé par le regard de chacun, plus je vais être enrichi, plus je, le, le puzzle va être complet. Donc ce stage n'a pas d'autre but d'aller d'être dans un processus qui amène une guérison et qui nous fait découvrir qui on est en tant qu'être humain. Parce que si l'être humain est un coffre, le but de ce stage c'est que de d'ouvrir le coffre et de découvrir tous les trésors, tous les objets qu'il y a à l'intérieur, positifs ou négatifs. Et les trésors c'est quoi bah, C'est tes priorités, c'est euh, ce qui résonne vrai ou faux chez toi, c'est tes besoins, tes buts inconscients, qu'est-ce que tu cherches à guérir à travers cette situation de vie Et le simple fait de le mettre en transparence, de mettre de la clarté d'esprit, d'être totalement honnête, ça revient à assumer qui tu es, et assumer qui tu es ça veut dire t'aimer, tout simplement. Donc, stage à la Charité-sur-Loire, avril et mai 2020. Ensuite, en juin, juin 2020, je serai avec euh, Sébastien Sauchard pour un, un, stage, euh, un stage chez lui à Bergerac. Et là, je ferai un stage euh, partage en forêt. Donc, je vous invite vraiment à aller voir je ne vais pas faire la description de tous mes stages parce que ce serait trop long, mais. Je vous invite à aller sur mon site internet, à aller voir le calendrier, à aller voir la description de, mes, de, de tous mes stages en forêt. Parce qu'il y a trois niveaux maintenant. Trois niveaux. Donc je vous laisse la surprise. Euh, parce que c'est des stages orientés chamanisme. Mais euh, je vous jure que euh, moi, je vais bien m'amuser à le faire. Ensuite, juillet, j'aurai un deuxième stage avec Sébastien Souchard. Je pense que ce sera aussi un stage en forêt. En août. J'aurai euh, deux stages, deux stages en août, en septembre un, un, deux, un troisième stage avec Sébastien, Sébastien Sauchard, en coanimation. Euh, toujours à Bergerac et sera peut-être on est en train de, de faire des pourparlers pour euh, pour, euh, pour définir quels seront le, le thème mais normalement stage sur l'éveil en coanimation avec Sébastien et octobre et novembre 2020 euh, je ferai un stage, je ne sais pas encore où, euh, ce sera sur l'éveil aussi. Et là, ce sera juste avec moi. Donc euh, voilà, tout est en ligne, allez sur mon site, euh, n'hésitez pas à partager cette vidéo, elle va bientôt être montée. Euh, elle sera en ligne dès maintenant, dans quelques minutes, quelques heures peut-être. Euh, que dire d'autre que dire d'autre, que dire d'autre, que dire d'autre, je ne sais pas. Non, je pense que j'ai tout dit. Euh, ah oui, non, dernière chose, c'est... Euh, enfin, dernière chose, après, j'y dirai un peu, je discuterai un peu avec vous sur, euh, sur le chat, si vous, vous voulez bien. Mais, euh, ouais, je cherche un endroit, enfin, je cherche un endroit, je cherche toujours des endroits où faire euh, ma conférence partage. Euh, la conférence partage a un seul et même but. En fait, c'est exactement le principe de cartographie de l'inconscient, mais en présentiel. Mais là, euh, je vais voir ce qui a besoin d'être guéri au niveau collectif, individuel, en mettant de la clarté d'esprit, et de la transparence sur euh, la question que me pose la, question la personne. Euh, donc... Ce jeu de questions-réponses exactement à l'image de, de ce webinaire va permettre de faire évoluer tout le monde, de réharmoniser la, la structure inconsciente de chacun, de réharmoniser le conscient et l'inconscient. Voilà comment je pourrais dire. Ça permet d'être reconnecté à la bonne énergie parce que là, en une matinée et une après-midi, 3h trois heures, heures, on a largement le temps d'aller en profondeur. Donc, ce sera une euh, conférence partage qui sera payante, parce que pourquoi j'ai décidé que ce soit payant et pas gratuit comme euh, cartographie de l'inconscient Parce que c'est la meilleure manière de s'investir dans la vie. De, de mon expérience, ça fait depuis 2000, euh, 2015, je fais des séances, des stages. La meilleure manière euh, que j'ai trouvée pour que les gens s'investissent réellement et qu'ils aient réellement envie de... Euh, d'évoluer et qui intègrent le mieux possible, c'est de faire payer. Ça peut sembler totalement mercantile, mais honnêtement, j'assume cette position. Parce que, euh, je vais dire pourquoi, évidemment. Pourquoi Parce que, tout simplement, mon besoin, c'est d'évoluer moi. Parce que je veux être en face de personnes qui veulent évoluer et pas en face de personnes euh, qui sont tièdes. Parce que moi j'ai envie d'évoluer, moi j'ai envie de me reconnaître, j'ai envie d'aller voir euh, tous ces blocages, tous ces blocages, tous ces trucs que je me cache et que je ne peux pas aller voir. Et donc, je ne peux, je peux pas aller voir seul tout ça. Il me faut des partenaires de jeu. Et, le, et la meilleure manière de le faire, c'est de faire cette conférence, cette conférence partage. Donc en plus, ce sera filmé. Et je vous assure que ça va envoyer du lourd. Donc, si vous connaissez un endroit vraiment sympa, même si je pense que je, je sais à peu près où, où je vais le faire, mais euh, il y aura plusieurs dates pendant l'année. Je n'ai pas encore mis les dates en ligne. Mais en tout cas, euh, en gros, ce sera 10h-13h, questions-réponses, euh, 13h-14h, pause-déjeuner, et 14h-17h, euh, bah, questions-réponses, tout simplement. Et là, on a le temps d'aller en profondeur dans chaque question. Euh, voilà c'est euh, un bien d'évolution je me sens mais euh, péter le feu en disant en, en ayant, en ayant cette, euh, ce projet là et je veux le faire et je le ferai donc euh, allez voir sur mon site tout est marqué maintenant je vais, euh, je vais aller voir euh, d'où vient ta force intérieure c'est exceptionnel, merci Maria. <rire> ma force intérieure euh, ma force intérieure n'est pas ma force. Ma force intérieure, c'est euh, le silence. Et ce n'est pas ma force parce que c'est... C'est même au-delà du silence, en fait. Euh, J'ai envie de dire c'est Dieu. Mais après, ce mot-là, il est toujours euh, très galvaudé. Tout le monde a son... Euh, et tout le monde a son, a son mot à dire dessus. Et tout le monde a sa projection dessus. Mais euh, en, toute, euh, en toute intimité, j'allais j'ai envie de dire. <rire> en, toute, euh, en toute intimité, c'est euh, juste cette conscience dans en duel. En tant que conscience mon duel, en tant qu'être, en, qu en tant que présence, je ne sais pas comment dire ça, je m'expérimente en tant que Samuel. Et le kiff de Samuel, c'est d'être connecté aux énergies, c'est cet accès à l'information que je nomme clairvoyance, c'est de pouvoir communiquer avec à peu près tout. Ange, archange, démon, euh, esprit de la nature, plante, minérale. Et en fait, ça, c'est... j'ai jamais voulu ça. Mais euh, en tant que Samuel, en tant que conscience expérimentant Samuel, euh, je me fais une joie de de spiritualiser les matières, de spiritualiser l'esprit. Parce que c'est comme ça que je me kiffe. Rien en parler, ça me. Je ressens une énergie montée de... du bas. Et c'est.. C'est juste fait pour moi. Et si j'ai un souhait pour le monde, c'est que c'est de pouvoir apporter ma vision des choses. J'aimerais tellement que les gens perçoivent ce que je perçois pour pouvoir faire ce qu'ils veulent réellement faire. Parce que, oui, on a des blessures. Oui, on a, on a tout, un, tout, tout un tas de casseroles qui nous euh, empêchent, entre guillemets. Mais c'est juste un scénario qu'on se raconte. C'est juste une pensée un peu plus persistante sur laquelle on se focalise un peu trop. On cloche et euh, c'est aussi ça que je veux transmettre dans les mercredis de l'éveil qui va être un nouveau, euh, nouveau rendez-vous le mercredi matin qui sera enregistré, mais qui va parler d'éveil et comment s'éveiller, entre guillemets c'est que tout ce que vous vivez ton corps les, les scénarios que tu, que tu entretiens au fond c'est juste une pensée et que tu n'es pas cette pensée ce qui t'arrive ne t'arrive pas à toi ça arrive à Annie, ça arrive à Maëlie, ça arrive à Julie, ça arrive à Samuel, ça arrive à Obama, bref. Ça arrive à tous les êtres humains. Mais que je ne suis pas Samuel. Je suis cette conscience, je suis ce... Cet être indéfinissable qui n'est pas assujetti à ce que Samuel vit ni à ses pensées, ni à ses scénarios, ni à ses délires. Et en soi, je suis déjà réalisé. Voilà. On est tous... Euh... J'ai un peu de mal avec ça, hein. dans le sens, avec cette terminologie. mais on est tous des enfants de Dieu. Dans le sens, où on est tous des enfants du... Euh... On est, on, si Dieu est un soleil, nous en sommes les rayons. La conscience non duelle, la présence l'être est un soleil qui n'a pas de forme. La lumière a des lumières. Et et et je veux en tant, en tant que Samuel, je voudrais euh, vous transmettre les clés pour dissoudre l'ego et faire en sorte que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas l'ego mais que vous êtes la conscience que vous êtes la présence que vous êtes cela juste ça voilà ce que j'ai envie de faire j'ai envie de faire plein de trucs conférence, formation stage en forêt, stage d'écriture le stage d'écriture il est pas mal aussi je vous assure d'ailleurs je suis en train de, de le monter en ce moment donc vous aurez bientôt des témoignages par rapport à ça voilà c'est cartographie de l'inconscience c'est euh, simplement on partage un moment d'évolution en toute en tout, en tout, authenticité en toute transparence c'est tout bon j'aime bien finir le chat le chat, j'aime bien finir le euh, le webinaire comme ça j'aime bien ça pose c'est euh, plus doux que de terminer en en, en disant euh, « Bon, dernière question, euh, je perçois ça, ça me renvoie ça, et puis ciao, au revoir. » Donc, euh, peut-être je vais instaurer ce petit, euh, ce petit rituel de fin pour euh, faire doucement descendre l'énergie et faire en sorte de, que déjà, moi, euh, je puisse euh, faire la transition entre euh, pendant le, le webinaire et, et après le webinaire. Donc, euh, sur ce, je vous dis merci à tous et à toutes, n'hésitez pas à, à partager. Euh, allez voir, il y a une... Euh... Bref, non, je ne dis plus rien. <rire> J'aimerais bien continuer plus, mais euh, pendant la conférence partage, on pourra, on pourra partager beaucoup plus que ce qu'on fait en, en webinaire, maintenant. Bon, Sur ce, je vous embrasse, plein de bisous, prenez soin de vous, tout ça, tout ça, et je vous dis euh, à la semaine prochaine. Salut